Il faudrait que j'envoie le document à Diane tout à l'heure. Oh, oh ah oh, oh mais, mais Pépine, où es-tu <rire> J'ai tout vu, mon papounet. Je t'ai bien eu. Et <rire> oh, oh oh, tu veux bien m'aider à ramasser ce bout de fruit qui est tombé par terre Avec mes yeux, je n'y vois rien. Oh. Oh, oh arrête donc d'effrayer ton vieux père. <rire> <rire> oh, mais c'est quoi mmh, Ça sent bon. Mm -hmm. oh, oh, comme ma crème solaire. Odeur de banane. C'est bien ça, une oh. banane. Tu savais que les humains partageaient 50% de leur ADN avec ce fruit c'est quoi, ça, ce ADN, papa? Oh, oh. L'ADN, c'est l'information dans notre corps qui permet le développement et la reproduction des êtres vivants. <rire> wow! <rire> oh. Maman serait donc une banane? Mais tu sais bien que non, Pépine. <rire> <rire> oh, oui! <rire> Alors, euh, nous, les fourmis, on partage notre ADN avec mmh, mmh. quel fruit, papa? Mais, Pépine, tu as mangé le bout de banane tombé par terre. Hein? Hein? Oh, allô, Pépine. Oh, papa, j'ai besoin d'un grand, <rire> grand verre d'eau. Un gros verre d'eau, oui, tout de suite. <rire> oh, là, là, là Pépine. <rire>